On avait déjà vu une méthode pour tracer des polygones. Vous vous rappelez On faisait un cercle et on utilisait l'angle interne. Mais le problème c'est que si on voulait tracer un polygone dont on connaissait le côté, avec cette méthode on ne pouvait pas. Donc maintenant on va voir avec la formule des angles du polygone comment le tracer. Pour commencer on va calculer les angles à chaque sommet du polygone régulier. Donc on connaît bien la formule, n-2 x 180 c'est la somme de tous les angles du polygone. Oui, mais voilà, comme c'est un polygone régulier, chaque angle à chaque sommet a la même valeur. Donc il suffit de diviser cette somme par le nombre d'angles, le nombre de sommets, donc le nombre de côtés, c'est-à-dire n. n-2 x 180 degrés, divisé en n par égal pour chacun des angles. Je donne un exemple, c'est toujours mieux avec un exemple. Imaginez un hexagone, il a 6 côtés. Quelle va être la somme de tous ces angles Ça va être 6 moins 2 fois 180 degrés. Ça, c'est tous les angles ensemble qui valent ça. Il suffit de diviser cette somme en 6 par égal. Donc pour notre hexagone, le calcul va être 6 moins 2 fois 180 divisé par 6. Vous savez faire 6 moins 2. Vous savez faire 4 fois 180. Et vous savez faire 720 divisé par 6. Ce qui nous donne à chaque sommet un angle de 120 degrés. Voilà, ça c'est l'étape calcul. On a calculé, pour chacun des sommets, combien valait l'angle. Pour un hexagone, c'est 120 degrés, 120 degrés, 6 fois. Maintenant qu'on connaît ça, comment on va faire pour construire notre polygone régulier On nous donne la longueur d'un côté, donc on le trace. Là, l'avantage de cette méthode, c'est que si on donne un côté qui fait 4 cm, on peut le tracer, 6 cm, on peut le tracer. La technique avec le cercle, on pouvait pas faire comme ça. On a tracé un côté, on reporte l'angle. Pour notre hexagone, 120 degrés. Voilà, c'est fini, c'est juste ça la technique, c'est un peu long mais c'est pas plus compliqué que ça. On trace un côté, on reporte l'angle, on trace un côté, on reporte l'angle et si on a bien fait, à la fin, on doit retomber sur notre point de départ et avoir un beau polygone régulier. Cette vidéo termine le chapitre sur les figures géométriques. Donc un conseil pour vous entraîner, prenez une feuille et tracez des polygones réguliers. Par exemple, je sais pas, moi, un octogone de 4 cm de côté. Je dis ça, je dis rien. N'oubliez hein. pas d'allumer vos cerveaux.